Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Et euh, voilà, lorsque j'attends vos commentaires, je vais faire comme David. Et euh, je vais répéter un peu ce que David a dit la fois dernière, parce qu'on ne le répète pas assez souvent. Euh, aquí con ayuda de colombiano en el programa La Canseñería. Y eh, nuestra asociación que se llama LinkAid, una asociación que en Francia se ha encargado de ayudar eh, de muchas maneras diferentes a población latinoamericana, en especial colombianos, en ayudas alimentarias, en conseguir trabajo y en el aprendizaje de la lengua francesa. Bonjour Hugo, bonjour Brenda, bonjour José. Uh, Espero que vous allez bien. Bonjour Katia, je vous rappelle aussi, bonjour Hector, je vous, Luz Marina aussi, bonjour. Je vous rappelle que l'adresse de notre blog, c'est Curso de français, c'est NEMU Blogspot. Et aussi euh, notre Moodle, euh, n'oubliez pas de vous inscrire, ou si vous êtes déjà inscrit, euh, d'y aller souvent, parce que euh, vous pouvez poser vos questions dans le forum et on va vous répondre. Recuerden que deben inscribirse en el Moodle si tienen alguna pregunta durante la semana o respecto a las clases que ya hemos tenido, porque nosotros ahí hemos puesto un foro en el que pueden preguntar, incluso se pueden responder entre ustedes mismos, y nosotros vamos a responder una vez por semana las preguntas que tengan. También eh, hoy tenemos un nuevo invitado, una no pas un nouveau invité, mais on a toujours on a encore une fois notre invité Arthur qui va nous présenter cette fois-ci sa présentation sur le thème euh, qu'il allait vous présenter la fois dernière. Hoy, nous avons notre invité Arthur. Él, cette fois, va venir à présenter ce thème que je voulais présenter la fois pasada, mais que no pudo pas pu parce que nous él beaucoup de questions pour lui, pour connaître. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Y también él les va a hablar sobre el atelier que va a ser el, el próximo viernes de la otra semana, en el que si ustedes son atentos y hacen el examen que vayamos a poner el fin de semana en el Mood, van a poder acceder. Alors, je yo voy a comenzar porque vois veo aquí a ya personnes. personas. Y a, a Eduard, Karen, Rosa, Carlos Mauricio, Maro John Freddy. Bonjour. Blanca aussi. Donc, c'est la séance 28. On est à la semaine 14. Et d'habitude, vous me verrez le mardi. Euh, mais euh, comme c'était euh, quelque chose d'exceptionnel pour David, il est en déplacement aujourd'hui euh, avec son travail. Donc, je suis là aujourd'hui. Mais euh, à partir de la semaine prochaine, vous me trouverez le mardi. Todos los cursos quedan grabados. Donc, on va réviser. Parce que j'ai vu que vous avez commencé le thème de les vêtements et les couleurs avec David et vous avez mis un devoir. David vous avait mis un devoir, c'était de regarder un site internet. Donc vous, allez, vous avez dû regarder le site internet Bonovo Planète. Euh, David les avait fait une tareille et il empezar commencé à regarder en este site de Bonovo Planet en lequel les avais présenté à algunos une robe pour qu'ils l'investiguent et commencent à connaître le vocabulaire. Donc aujourd'hui, je vais tester, je vais vous tester pour savoir si vous avez bien fait le devoir de regarder. Normalement, j'ai mis des choses assez simples et que vous avez même regardé lors de cours dernier, coup dernier avec David. Donc, vous allez me dire quel est le nom des vêtements en français, et leur couleur ou bien leur matière. Je vais vous présenter quelques vêtements. Vous allez me dire quel est le nom du vêtement ou de l'accessoire en français et vous allez me dire soit la couleur ou la matière. Je vous l'ai déjà noté, donc 1, 2, 3, 4. Vous allez me dire comment ça s'appelle et quelle est, sa, quelle est la couleur du vêtement, ou bien sa matière. Je vous attends. Los escuchos. Bon, je vous lis plutôt. Los leo Je vais vous avoir des réponses. Comment ça s'appelle en français Quelle est sa couleur Comment ça s'appelle en français Quelle est sa couleur Voilà, pour les quatre. Je vous lis. Los Leo. Los Leo, Los Leo. Je ne vois pas de réponse sur le chat. La première. C'est facile, la première. La première, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est ça? Le premier. La tarea? Gina, tu m'est... Je vois que me están listando nombres de colores. Comment disent les couleurs Ce que je veux, c'est comment se llama esto en français et de qué colores. Donc, je vois déjà Daniel, il a bien dit. Donc, une casquette. C'est une casquette. Et quelle est sa couleur? C'est vrai que là, c'est un peu difficile. Moi, je l'ai dit une casquette rouge. Je l'ai vu un peu rouge, mais. Ça peut passer par orange. Une casquette rouge ou une casquette orange. Este colorcito está un poquito como raro. Yo lo, yo lo vi más como rojo. Mais si vous le voyez, orange, ça passe aussi. Une casquette rouge ou orange. Comment s'appelle ça? Je vois pour la 2. Je vois, j'ai dit la jupe bleue. Euh, la jupe rouge, bleu, la joupe bleue. Mais comment ça s'appelle, cette matérielle Comment ça s'appelle sa matière La matière. Vous l'avez vu aussi avec David. La matière. Je vois, ga, vois tes Clinique, tu as la réponse. Joupe un jean. Une jupe un jean. Une joupe un jean. Ou une joupe bleue. Une joupe bleue, ça marche aussi. Mais c'est plutôt ici, on dirait une jupe un jean, un jupe, un jupe, un jean. Y mucha atención porque en español siempre estamos acostumbrados a decir pantalón azul, gorra roja. En francés siempre deben utilizar un artículo, ya sea un artículo definido o un artículo indefinido. Entonces, por eso es que yo digo une casquette rouge, un jupe, un jean une jupe, un jean. N'oubliez pas d'utiliser les articles. C'est très important en français. Ici, la troisième, c'est quoi? J'avais déjà vu la réponse tout à l'heure. La troisième. Troisième et quatrième. Dites-moi. J'attends vos réponses. Et je sais, nos t-shirts, nos t-shirts no tienen botones. Un t-shirt no tiene botones. Donc, ce n'est pas une t-shirt. C'est la réponse de Hugo, c'est bien. Une chemise blanche. Une chemise blanche. Une chemise blanche. Donc ici, très bien, Hugo, tu as bien fait l'accord. La, Vu que c'est une chemise, la couleur, c'est blanche et pas blanc. Une chemise blanche. Et la quatrième. Bilma, tu as bien le... Le vêtement, mais pas la couleur. Euh... Ça, c'est un pantalon. Tu as raison, Bilma. Rosa, très bien. Un pantalon vert. Un pantalon vert. Ça, c'est d'ouvert. C'est d'ouvert un peu plus euh, sombre, mais c'est d'ouvert. Ce n'est pas de marron. Attention. Attention avec les couleurs. Vert, un pantalon vert, un pantalon vert. J'en ai plus pour vous. Vous allez me dire les autres. Tout à l'heure, vous m'avez dit casquette, mais il y en a certains qui m'ont dit le mot pour ça. Le cinquième, c'est quoi 5, 6, 7, 8. Vous pouvez les noter et vous pouvez me donner vos réponses. Hay varias respuestas que ya me las dijeron para otros artículos de antes. Entonces, il faut juste revenir. Très bien, Gladys. Un chapeau noir. Un chapeau noir. Un chapeau noir. La sisième, c'est quoi? Le 6. 6, 7, 8. J'ai vu avoir des réponses. Oui. Paul. Edward Paul, tu as raison. Un pantalon bleu. Euh, Hugo, plutôt la matière. Regarde, ça c'est pareil qu'en en espagnol. Comment est-ce qu'on dit? todo les immense. Como el material. Oui, Eric, très bien. Un jean, un jean bleu. Ici, j'ai fait la, la, la précision de dire que c'est un jean bleu clair. Mais un jean bleu, ça marche. Un jean bleu clair. Claire est à sous Bleu clair. Un jean bleu clair. Tu peux dire, Vilma, tu peux dire plutôt un jean parce que c'est accepté. Si tu dis un pantalon bleu, un jean. C'est plus simple si tu dis c'est un jean. Un jean bleu, tout court, un jean, ça marche. Désir solo un jean, también está correcto. Es porque yo acá quiero testear si ya aprendieron bien los colores. Pour por eso le digo, un jean bleu clair. La septième, c'est quoi? Septième. Ah oui, je vois, Katia, tu as répondu. Une jeune. Un t-shirt jaune. C'est un t-shirt, Katia, un t-shirt. Un t-shirt jaune. Mm, oui, tu peux dire bleu ciel aussi. Bleu ciel, ça marcherait. Un t-shirt jaune. Une blouse aussi, ça peut marcher. Un t-shirt jaune ou une blouse. Et la 8. Et le 8, c'est quoi Comment ça s'appelle c'est presque pareil qu'un espagnol et cette fois, c'est la couleur que vous m'avez dit tout à l'heure dites moi pour la 8 oui, une botte c'est une botte une botte, oui mais Vilma, euh, c'est bien parce que c'est vrai que ici j'ai mis qu'une botte, mais souvent tu n'achètes pas qu'une botte. Tu achètes des bottes. Donc c'est des bottes marron, Des bottes marron, Des bottes marron. Es verdad que aquí solo les puse une botte. Pero, en général, nous solo compramos une botte, compramos un par. Entonces, pour eso se dit des bottes. Des bottes marron. Des bottes marron en cuir, c'est très bien, Gladys. Ici, je vous ai mis une petite précision. Des bottes à talon, des bottes à talons. ça c'est les talons. Des bottes à talon, comme, comme plateforme, talon. Des bottes à talon. Comme le dit David, nous disons con, cest à, avec, pero, -à avec, mais nous disons à. Des bottes à talon marron de bot, porque las compramos en par siempre. Uno dice, je veux des bottes, quiero botas, quiero unas botas. Je vu je vu des bottes. Il faut dire, tu, su, pour les chaussures, il faut les dire en pluriel. Des sandales, des baskets, des bottes, des bottines, porque se achetan per pluriel ok bah très bien très bien donc merci je vois que euh, vous avez un peu regardé ou en tout cas vous avez un peu pratiqué Ce que je vous invite à faire c'est de continuer à regarder des sites comme ceux ci ou des sites comme ce que je vous je vais vous mettre sur l'article du blog et du moodle je vais mettre des listes des vêtements et des exercices pour que vous puissiez pratiquer eh, los sigo invitando, para que aprendan más vocabulario, porque aquí es muy difícil que aprendamos todo el vocabulario de la ropa, a que sigan visitando sitios como el que les recomendó David, o unos sitios y unos ejercicios que les voy a poner en el Moodle y en el, en el artículo del blog para que practiquen el vocabulario de la ropa alors, on va continuer Qu'allons-nous voir aujourd'hui Donc, on a un petit programme. On va continuer à faire du shopping ou à acheter des vêtements. Aujourd'hui, on est le 14 octobre 2021. Donc, on va d'abord continuer à acheter des vêtements. On va faire un exercice d'écoute. Et ensuite, je vais on, a, on va avoir notre invité du jour, Arthur. C'est parti Ok, donc aujourd'hui je vous propose un enregistrement. Donc, euh, un enregistrement. Une femme et son mari François sont dans une boutique de vêtements. Écoutez l'enregistrement et identifiez. J'ai quelques questions pour vous avec l'article d'écoute. Quels vêtements ils trouvent dans la boutique? Quelle est la recommandation de François pour choisir le vêtement et combien de pantalons veut prendre la femme Donc les derniers c'est un exercice d'écoute vraiment il faut faire attention à quel est le les nombres de pantalons qu'elle veut prendre et los dani debes ingresar al link que pusimos en en la presentación lo puedes ver al principio y ahí te puedes inscribir non devez comme como invitado, sinon que tienes que créer una cuenta et, para que lo hagas. Ok, est-ce que... Donc, je vais relire. Une femme et son mari, François, son mari s'appelle François, sont dans une boutique de vêtements. Écoutez l'enregistrement et identifiez quels vêtements ils trouvent dans la boutique quelle est la recommandation de François pour choisir les vêtements Et combien de pantalons veut prendre la femme Dites-moi, est-ce que vous comprenez les questions Est-ce que vous comprenez les questions Vous comprenez les questions Dites-moi, sinon je, je vous explique. S'entendent les preguntas? Donc, je vois que Gladys dit que oui. Rivellino aussi. La transmission s'est arrivée très retard. tard. Ouais, tout le monde est dit oui. Ok, ça marche. Donc, je vais faire play. François, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier?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 Ok, donc ça c'est la première fois qu'on écoute. On va se concentrer d'abord sur la première question. Donc, quels sont les vêtements trouvés à un magasin? Quelle son la robe la ropa que ellos están buscando en la tienda? Je vais les remettre encore une fois. Donc je vais les remettre une deuxième fois. Vous allez me dire quels sont les vêtements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 en effet, ce sont des vêtements pour la femme. Mais quels sont les vêtements pour la femme euh, Je vois Vilma, une petite jupe, ça c'est bien. Quels sont les autres vêtements Oui, il y en a beaucoup, Clara. Donc donne-moi quelques-uns. Vous avez entendu Donc je vois Gina Lorena, elle dit un pantalon, la chemise, la cravate, le pantalon. Est très bien. Donc ici, elle fait une petite précision elle ne dit pas chemise elle dit quelque chose qui s'appelle un chemisier un chemisier un chemisier c'est quoi c'est comme une chemise mais pour les femmes ça c'est la définition un chemisier c'est comme une chemise mais d'habitude, ou par les passés une chemise c'était pour les hommes et un chemisier pour les femmes cette... Euh, Différenciation, ça n'existe plus. Antes, en, en français, et toujours se peut utiliser, disons une chemise pour les hommes et un chemisier pour les femmes. Nous parlons de chemise al final pour les hommes. Un chemisier, comme elle parle, c'est comme une chemise, mais pour les femmes. Donc, elle cherche un chemisier. et Elle dit. « Que penses Qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier »« Qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier ?» C'est ça qu'ils disent. Mais il parle aussi, on parle aussi des chemises à la fin. Gina aussi il dit « Une petite jupe, un pantalon, la cravate. Euh, » Il y a quelque chose que vous ne m'avez pas donné, c'est une robe. Elle parle d'une robe aussi au début. Et il a, tamine, elle, a une bestie, hein elle dit « Tu as vu cette petite robe ?» Elle l'a dit très vite. Esto lo dijo muy rápido, entonces puede ser que se les haya pasado. Ahorita lo vamos a volver a escuchar. Elle a dit Tu as vu cette petite robe Il y a un qui a répondu ça, c'est Vilma qui nous a dit une jupe. Elle a dit Il y a cette petite jupe là aussi. Il y a cette petite jupe là aussi. Un pantalon, en effet. Un pantalon et il dit il me faut aussi un pantalon, il me faut aussi un pantalon, c'est ce qu'il a dit sur l'enregistrement, il me faut aussi un pantalon, et il y a bien sûr, ah non ça je me suis trompée, ça c'est une chemise, je me suis trompée, désolé. une chemise, Une chemise et une cravate, donc tu pourrais regarder les chemise et les cravates en attendant, c'est ce qu'elle dit. Parce que son mari, euh, Edouard l'avait le, le, dit, il dit, on cherche surtout des vêtements pour la femme, et c'est son mari qui l'accompagne et qui lui donne des conseils. C'est vrai que quasi toute la robe que nous viendo était pour la femme, y que era su marido quien la estaba aconsejando o que la estaba acompañando. Pero al final, cuando ella se va a ir a probar la ropa, ella le dice, tu pourrais regarder les chemises y les cravates en attendant. Donc, on voit ici la différence entre un chemisier et une chemise. Un chemisier pour les femmes et une chemise pour les hommes. Ahora, ahora ustedes pueden decir en... Si vous voulez une chemise, tant pour homme et pour femme. Non, il n'y a pas de problème. Si vous dites un une chemise, vous pouvez dire, je mets une chemise, je mets une camisa, ça fonctionne aussi pour les femmes. Mais en le langage traditionnel, il y a une différence. Ok, donc très bien. Euh, on va réécouter parce que vous n'avez pas ent entendu cette petite robe. Donc faites attention encore une fois à l'enregistrement.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 oui, tu as raison, je vais regarder. Ok, Donc, là on va à la question de quelle est la recommandation des François pour choisir les vêtements Qu'est-ce qu'il recommande à chaque fois à sa femme Dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris de l'ensemble du dialogue Qu'est-ce qu'il demande à sa femme de faire à chaque fois qu'elle lui demande un conseil À chaque fois, elle dit... Tu trouves comment cette robe, j'aime bien cette robe, j'aime bien celle-là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu le dit? Que lui disait François à sa espèce? Avec tout ce qu'elle était compré, ou ce qu'elle voulait comprer. Oui, Jeanne. très bien, très très bien. Allez l'essayer. Allez l'essayer, va l'essayer, c'est ça ce qu'il dit, va l'essayer, tu pourrais essayer, pourquoi tu ne l'essayes pas, va donc essayer. Quand elle lui a demandé, euh, est-ce que euh, tu penses que ça va bien, il dit, ah ben bah, cela dépend, il faudrait essayer. À chaque fois qu'elle lui, elle a demandé un conseil, il a dit, va l'essayer. Va l'essayer. Ça veut dire quoi, va l'essayer ou tu pourrais essayer en espagnol? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu pourrais essayer ou va l'essayer? Faudrait essayer? Va donc essayer? Qu'est-ce que signifie en espagnol? On est dans les contextes d'acheter des vêtements, d'utiliser des vêtements, de mettre de vêtements. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire va l'essayer ou l'essayer Tu pourrais essayer. Très bien Gina, très bien. Probarse, probarse, prubatelo. Medírselo, comme diríamos en en Medellín, je ne no sais sé si eso se dice -se ça se dit en tout endroit, probárselo ou medírselo Probarse la robe. Ça c'est son conseil. Donc, on va apprendre alors comment les conjuguer. C'est le verbe essayer. Ça, c'est le verbe essayer. Le verbe essayer a deux manières, deux formes de conjuguer. Vous pouvez choisir soit l'une, soit l'autre. Si, sí, es muy très pareil à Essayer, essayer euh, Diana, essayer también est Essayer también est ensayar, mais en le contexte de eh, comprer la robe, explorer la robe ou me la robe. Donc, je vais vous montrer ici les conjugaisons pour le verbe essayer. Le verbe essayer c'est un verbe du premier groupe, donc pour vous, ça ne devrait pas vous poser de problème à, les, à le conjuguer. Le verbe essayer est un verbe du premier groupe, donc vous devriez savoir comment le conjuguer. Mais je vous que ce verbe... Tiene deux formes de conjuguer. Donc, il y a la forme 1 et la forme 2, à qui Pour la forme 1, on dit « j'essaye, tu essayes, il ou elle essaye, nous essayons, vous essayez, il ou elle essaye. » Faites attention, ça c'est la racine, « essaye -S »,« e-s-s-a-i », ça va être la racine. À laquelle on va rajouter les terminaisons des verbes de premier groupe. J'essaye, tu essayes, il ou elle essaye, nous essayons, vous essayez, il, elle essaye. C'est pour ça qu'il dit pourquoi tu ne l'essayes pas Pourquoi tu ne l'essayes pas J'essaye, j'essaye cette joupe. J'essaye cette joupe. Tu essayes une robe ou tu essayes cette robe. Euh, tu essayes euh, le chapeau ou un chapeau. Voilà. Et pour vous montrer qu'il y a aussi une deuxième forme de conjuguer cette verbe, c'est en ayant une nouvelle racine. C'est essaye avec Y. Ça, c'est une autre manière de conjuguer les verbes. Et ça, c'est une autre manière de conjuguer le verbe. También es correcta y también es mm, aceptada. Con Y también se puede pronunciar, conjugar. Y la pronunciación es la misma. J'essaye, tu sais, il ou elle essaye, nous essayons, vous essayez, il ou elle essaye. Y hay juste un changement entre la I y la Y. Ça, c'est le, le, le seul changement. Ces deux verbes, euh, ces deux pronoms restent inchangeables. Donc, pour les deux formes, c'est la même. Nous essayons, vous essayez. Très facile, un petit rappel. Esto es très facile, c'est juste un record de comment conjuguer verbos del primer premier groupe. D'accord. Eh, Pourquoi cette différence est clara No, hay simplemente dos formas. Este verbo tiene dos formas aceptadas de escribirlo. Tú puedes escribir jesei con i y, o puedes escribir jesei con y. No, la única diferencia es, no, lo puedes utilizar cuando quieras. Cuando quieras escribas, cuando quieres escribes con y o cuando quieres eh, escribes con i. No tiene ninguna eh, diferencia. O sea, si ustedes quieren escribir la primera forma, la pueden utilizar. Si quieren escribir la segunda forma, la pueden utilizar. Uy, oui, Sandra, como le veo, payer, je paye, tu paye. Tu as la même forme. es la misma forma. Es a su gusto, pero está aceptado. Tu as raison, Gladys, c'est plus facile pour euh, se souvenir de la même règle. On sait, on sait déjà que la règle pour les verbes du premier groupe, c'est prendre le, la racine et ensuite changer les terminaisons. Voilà. Euh, non, Laura, non, il y específicas. une situations utilizar a tu peux Las à tout convaincre. La dos, on pas. D'accord, donc on va continuer. Euh, J'avais une question, c'était. C'est sí, Sandra, la même forme, avec Y. Pour les deux formes, c'est avec Y, pour nous et vous. Ça, ça ne change pas. Et c'est pour. Euh... Oui, ça ne change pas. Ici, ça ne change pas. No cambia, para nous et vous, est la même. Alors, dites-moi la dernière question. Quel est le nombre de pantalons qu'elle va prendre Quel est le nombre de pantalons va prendre Combien de pantalons va-t-elle prendre Combien de pantalons va-t-elle prendre Dites-moi. C'était un, une chiffre, un numéro, un nombre. Quantos pantalones Combien de pantalons va-t-elle acheter Est-ce que vous avez la réponse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 et alors peut-être c'est pour ça que tu t'es trompée, parce qu'elle dit j'ai envie euh, il me faut aussi un pantalon c'est ça qu'elle dit donc elle dit elle commence et dit mais tu vois il me faut aussi un pantalon je n'ai plus des pantalons je n'ai plus des pantalons et donc François lui dit ah oui c'est vrai et elle signale elle dit tu aimes bien le blanc là tu aimes bien le blanc là je vais pas je ne vais pas avoir l'air d'une glace à la vanille et là il a dit, bah, cela dépend, il faudra essayer. Et il répond, non, finalement je préfère le noir. Le noir, ça passe partout. Oui, en effet, j'ai envie d'en prendre deux. Il dit, j'ai envie d'en prendre deux. Deux pantalons. Tu comprends? Je n'ai plus rien à m'y mettre, à m'y mettre. Et là il dit, mais oui, prends-en deux s'il te plaît. À votre avis, donc c'est la réponse, à ces deux. À votre avis, ça veut, ça veut dire quoi? Je n'ai plus rien à me mettre. Avec cette photo. Ça veut dire quoi? Je n'ai plus rien à me mettre. Que quiere ce esta est cette expression? Je n'ai plus rien à me mettre. Con esta photo. Ça veut dire quoi? Je n'ai plus rien à me mettre. Je n'ai plus rien à me mettre. Plutôt avec cette photo. Regarde comment c'est cha chaotique. C'est très chaotique là. Oui, très bien Diana. Hugo. C'est. Oui, très bien Sandra. Hugo Diana, c'est ça. L'idée c'est, je n'ai plus rien à me mettre. C'est plutôt. Ça, ça arrive souvent pour les femmes ou pour les hommes qui ont vraiment beaucoup de choses dans leur armoire, dans leur garde-robe, mais qui disent qu'ils sont rien, qu'ils sont rien. C'est vrai. Et mm, que non me sirvent, c'est différent. Et, et c'est comme ça ne me va pas, ça, me, ça ne me va plus. Ça ne me va plus. Euh, ça ne me va plus. Es más que todo, no, no me queda. Pero no tengo nada que ponerme, je n'ai plus rien a me mettre. Sobre todo pasa para gente que tiene mucha ropa, pero que dice, ay, no tengo nada que ponerme, no encuentro que ponerme. Y le noir, ça passe partout, es el negro funciona con todo. Ça passe partout es como que va bien con todo. Ça passe partout. Ça passe partout. Le noir, ça passe partout. Donc, une autre expression qu'il a utilisée qui va vous servir. Mm -hmm. Ok. Euh... On va continuer alors. Vous avez vu. Oui, ça passe partout comme Mina conto glace". Oui. oui, ça aussi. Ça, ça c'est plutôt, ça va avec tout, ça passe partout aussi. Vous avez vu tout à l'heure, je vous avais parlé de euh, cela. Euh, C'était où Ce petit chemisier, cette petite robe, cette petite joupe. Euh, voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Ce sont les adjectifs démonstratifs. Ils sont utilisés pour désigner un objet ou une personne. Mm. Que, que cosa, Eduard? Que quieres que Qu'est-ce mm. Que quieres decir con una persona? como. ¿Andrea, el passepartout? Mm, yo creo que no. <ríe> el passepartout. Yo creo que no. <ríe> yo creo que no, pero no te puedo... No, nunca lo he escuchado por una persona, es más que todo para cosas. Pero... Mm, podríamos preguntarle ahorita a Arthur, John. ¿Puedes preguntarle ahorita a Arthur? Porque ahí, el passepartout, on va lui demander. Parce que, pour moi, peut-être non. Les dichos, que tu Tu peux, tu peux Edouard, tu peux, tu peux me dire quel type de mots tu veux que j'écrive. Tu peux me dire quel type de mots tu veux que j'écrive. peux dire que Et ahorita je peux écrire. Donc, je reviens à les adjectifs démonstratifs. Donc, ils sont utilisés pour désigner un objet ou une personne. Donc, Pour les exemples, qu'est-ce que tu penses de ce petit chemisier Tu as vu cette petite robe Il y a cette petite jupe là aussi. Ah ok, ahorita te l'escrivons. Je vais essayer ces sandales. Je vais prendre cet imperméable. Ces baskets sont confortables. Cette vendeuse est aimable ou est sympa et ce jean coûte 100 euros. Ce petit chemisier, cette petite robe, cette petite jupe-là, ces sandales, cet imperméable, ces baskets, cette vendeuse, ce jean. Tout ça, c'est pour dessiner des objets. C'est pour pouvoir dire concrètement. ¿Qué objetos estamos señalando? Por ejemplo, estamos... Por eso el, el contexto de la, de la tienda de ropa es muy interesante porque hay mucha ropa por el lado y tú empiezas a señalar como me gusta esta, esta camiseta, me gusta esta falda. J'adore cette robe, j'adore cette jupe-là. On est en train de le signaler, le désigner, Mientras que cuando decíamos... Une chemise, une robe, une jupe. Nous parlons de cosas en général. D'accord? Donc, ces petits chemisiers, cette petite robe, ces sandales, cet imperméable, ces baskets, cette vendeuse, ces jeans. Esto, esto. Tu as raison. Um, vu qu'on est un peu court, je vais vous donner un peu le, euh, les règles. Donc, on a un, 2, 3, quatre adjectifs démonstratifs. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'on utilise « ce » Quand, quand est-ce qu'on va utiliser « cette » Quand est-ce qu'on utilise « c'est, Quand est-ce qu'on utilise euh, « cette » Avec T. ¿Cuándo vamos a utilizar SE, SET, C y C E T que se pronuncia igual set? Pueden adivinar. Casi siempre funciona como, como lo habíamos visto. Ceci Le ¿Cómo funciona? Oui. oui, très bien oui. pour le premier c'est super oui, super donc, pour le premier, donc ce c'est pour les noms masculins très bien, très bien 7, ça c'est prononcé égal c'est pour les noms masculins qui commencent par voyelle ou H moué c'est H-moué, on ne va pas la voir en détail. Et H-moué, on ne no le va pas voir, parce que ça peut être un peu plus compliqué. Quédémonos pour l'heure. Vocal y H. et H. Non, on va voir. 7, très bien, c'est pour les féminins. Et C, c'est pour les pluriels. Alors, donc, on veut une petite précision pour 7 et 7. Ça se prononce pareil. 7, 7. Alors que ça, se prononce ce, ce, set, set, c, est, c, est, c est. ce, set, set, c. Est, c, est, c est. Et attention à ne pas, à ne pas confondre c et c de euh, possessif s e s. Non confundan c del demostrativo con C des euh, possessives S E S. Ces baskets sont confortables. Ok, donc je vois donc ce c'est pour le masculin. 7 c'est pour les, les noms masculins qui commencent par voyelle. Donc ici l'exemple un imperméable c'est masculin donc on dit sept imperméables. C'est imperméable parce que c'est en imperméable. C'est pour les noms féminins, donc cette vendeuse, cette petite robe, cette petite joupe. C'est pour les noms pluriels, ces baskets, ces sandales. Ce pour les noms masculins, ce jean, ce petit chemisier. Uh, atención, Edward, porque set no es C. Esto. Vamos a, a verlo ya porque veo que hay algunas preguntas. Vamos a ver esto. No se puede confundir set con... Uh, no es C. Esto no es esto. Tu quieres dire en tu phrase, Edward, tu quieres dire les lunettes de la professeure sont, euh, sont or, sont de couleur or. or. Donc déjà, c'est les lunettes, donc ils sont sont. Pero tu peux dire euh, Donc, tu ne peux pas dire C, c'est 7. Si tu veux dire, euh, tu peux dire plutôt Cette professeur a des lunettes couleur or. Cette professeur, et cette professeure, tiene garras couleur or. Cette professeur. Donc, attention Cette, non, c'est. Ça se prononce C. C. Est". c est. Y ya lo habíamos visto, esto se utiliza para reemplazar los sujetos. También me habían preguntado por... Uh, ¿Cómo decir qué más? ¿Qué era lo que me habían preguntado ahorita? ¿Cómo decir? No me queda la ropa. No me queda la ropa. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions ou bien, euh, je n'ai plus des vêtements. Ça, ça peut aussi être, euh, je n'ai plus des vêtements. Ça peut être une expression. No tengo ropa. C'est, je n'ai plus des vêtements. Ça ne me va pas. voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres, d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions déjà en attendant? Tienen otras preguntas? Ça ne me va pas. On attend Arthur. En attendant, Arthur. Ça ne me va pas. Ou il ne me sert plus. Donc. Euh, ce jean, il ne me sert plus. Ça aussi, c'est une autre expression. Est-ce que c'est -ce me que la robe. mais ici, nous disons ser. Ici, nous disons comme -ce, ce jean, il ne me sert plus. Cette robe, elle ne me sert plus. Ça aussi, c'est une autre manière de le dire. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant Parce que je vois qu'il n'aura aura pas assez de temps pour faire l'exercice. Le, On va les laisser pour la semaine prochaine en attendant, Arthur. Noé, preguntas, preguntas. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant bon. Uh, Tiennez plus de questions ou non? Est-ce que vous avez plus de questions no ou pas? Non, je ne vois pas de questions. Plus des questions? Vous n'avez plus de questions? Est-ce Est que vous avez compris? Ya entendieron ou non entendieron? Dites-moi si vous avez des questions. Me disent, no veo respuestas en el chat, no interacción interaction en el chat. Cette robe, elle ne me sert plus. Ana Maria, tu tu tu demandes par, par rapport à cela. Cette robe, elle ne me sert plus. Quieres decir, esta este vestido este vestido ya no me sirve. Este vestido ya no me sirve. Este vestido ya no me sirve. Ne n'est plus n'est plus est autre type de négation. Ustedes están acostumbrados a ver el, la negación ne pas, ne pas. Ne plus es una negación mucho más fuerte en la que tú dices que ya nunca más lo vas a hacer, o sea, que ya no más, jamás, ya no me sirve más. Se plus es más, pero cuando lo conjuga, cuando lo combinas con ne, es ya no me sirve más, o sea, ya no me sirve, es muy rotundo. On attend Arthur pour qu'il arrive. Quand assez c'est donc c'est déjà le a c'est donc c'est pour euh, c'est c'est ma mère elle euh, elle s'appelle Indira. Ici, je vous donne un exemple. C'est ma mère. Elle s'appelle Indira. Donc, si tu as un tableau, c'est pour présenter. Ça, c'est pour présenter. C'est pour présenter, Gina. Par exemple, tu as une photo et tu peux... On te demande qui sont les personnes dans la photo. qui sont les personnes dans la photo. Tu peux te à dire. C'est ma mère. Euh, la personne à gauche, c'est ma mère. Elle s'appelle Indira. C'est pour présenter. Présenter quelqu'un. C'est pour présenter. Ce sont des présentatifs. Nous les l'appelons présentatifs. Les présentatifs. Ah, si les... Ah, les sont... C'est un présentatif. Euh, Arthur, t'es où Donc, on va... Je crois qu'Arthur est, est là. On va voir s'il est là. Je vais demander à Caroline s'il est là. Parce qu'on va commencer bientôt. Parce que j'avais aussi préparé d'autres petites vidéos pour vous, mais... Il y a Arthur maintenant qui va vous présenter des choses. Est-ce que tu as compris, Gina, l'explication? C'est sont les, les euh, son présentatifs. Busca en, el, en los classes pasadas, si no estuviste, les classes passées, le so si nous étions, les présentatifs. Les présentatifs, ainsi le llamons. Estuvé en un cours passé, si tu veux voir plus en détail. Arthur. Arthur todavía no ha llegado, pero lo vamos a esperar... Lo vamos a esperar... Ah, oui, c'est bon. Il est arrivé. Il est là. Oh, no. Donc, ¿Me, me, me, me oyes? Si, si, te escucho, on y vient. Ah, Parfait, parfait, merveilleux. merveilleux et merveilleux. tu veux partager plutôt toi l'écran comme ça tu... C'est mieux comme, comme tu veux ouais, donc, ouais, ouais, tu peux partager ton écran, je, donc je vais le, enlever la mienne. Euh, Comment euh... tu vas bah, Très bien, très bien et toi <rire> Très Super. occupé par le travail, mais très, très, content. très content. Ok. Donc, euh, les étudiants, donc on donne la bienvenue à Arthur. Arthur, très bien. Je fais, Et... je fais un... Je suis un cours d'espagnol le, le mercredi soir. Voilà. Okay. Moi aussi, je pratique. Okay. OK. Tu peux partager ton écran. Je vais oh, ouais, demander ouais. à con. taille. Euh, C'est tout l'écran ou... Ouais. Euh, oh. Tu peux mettre tout l'écran si tu veux. On va mettre tout l'écran. Donc vous avez écouté euh, les, les, les étudiants. Arthur aussi, il est étudiant de, de cours d'espagnol tous les mercredis soirs. Tôt le mercredi pour la nuit et estudia español. Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> C'est euh, l'institut euh, Cervantes. C'est connu, je crois. Okay. Je crois que c'est connu. D'accord. Euh, vous voyez bien mon écran On ne voit pas encore ton écran, je crois. Ah oui, c'est bon. Non. Là, elle partage. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Euh... Parfait. Attends, je ne sais plus comment on met en mode. Euh... Là, tu peux mettre. Lire partager. comme ça. Ouais, tu peux, ou sinon lire ou partager. Comme ça, c'est bien, Oui. Ouais. Euh, euh, non, si, tu, bah, si tu veux, tu peux le mettre, donc tu vois, à côté des tons. Oui, pour le mettre euh, en profil. grand écran. Oui. oui. Mais est-ce que si j'appuie sur Échappe après, ça quitte l'écran Non, non, ça ne va pas quitter l'écran, t'inquiète. Très bien. Mais moi, je, je vais, on va commencer le cours. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter euh, la, la ville d'où je viens, où je suis né. À, à Paris, mais j'ai grandi et, et, et crescido ouais. à, à Saint-Germain-en-Laye. vais ah, vous... tu peux okay, compartir la pantalla grande. Ok, d'abord on va regarder une ah, vidéo. Ah d'accord, okay. ok ça marche. C'est pour ça. Euh, je ne sais pas si vous... le, le son fonctionne de la vidéo, on va voir. On va regarder une vidéo de, de ma ville, voilà. Allez. Ça fonctionne le son Oui, oui, très Mer bien. Merveilleux, merveilleux. Thank <imitation> you. C'est fini, du coup, pour la vidéo. Vous voyez toujours mon écran Oui, oui, oui. tout le monde dit ah que euh, la, ta ville est super belle. Très jolie oui, c'est très joli. Ah oui, c'est très très euh, joli. Il, il y a un château qui est très joli. Le On te demande aussi si euh, tu peux entrer grat gratuitement le premier dimanche, du mois au château. Est-ce que tu sais ça Ah non, non, il n'est pas trop... Oui, il y a un musée dans le château. Il y a le musée national de l'archéologie, le Museo de l'archéologie. Mm -hmm. euh, et voilà, c est, c est... mais il y a juste un musée dedans qu'on peut visiter, mais sinon, le château, euh, non. Ah, okay. C'est le château euh, d'enfance de Louis XIV. est es le castillo de infancia de des Louis XIV de, okay. Il est allé à Versailles après. Des fois, c'est pour vivre en Versailles. Il ouais. a voulu un plus grand château. Et elle qui rien a... <rire> c'est plus <rire> grand château. Euh, Saint-Germain est une ville, euh, c'est la banlieue ouest, et c'est les barrios ricos des... des... De Paris, c'est oui, clairement. En et... Paris, il y a de tout à Paris. Il y a des, des riches, des, des pauvres. Voilà, des... Mais Saint-Germain, c'est très joli. Il y a une grande forêt aussi. Il y a une grande bosque. La ville est située à l'ouest de Paris. et Elle est située au nord de Versailles. Comme je l'ai dit, le nord c'est euh, norte. Après l'ouest, on dit l'ouest euh, en français, euh, et l'est, ça sera euh, l'orienté. En, en Être situé, c'est estar ubicado. Et voilà les phrases clés. Bon, j'ai mis les phrases claves. Euh, voilà, je vais vous présenter, je vais vous présenter certains. Certains aspects de, de ma ville, certaines choses. Il euh, y a le, le club de foot, le, la, la musique aussi, et les peintres. Vamos a empezar con le, le club de football. Je ne sais pas si vous connaissez le, le Paris Saint-Germain, le club de football, et les joueurs euh, s'entraînent à Saint-Germain-en-Laye ils des donnent des yo comme et et les joueurs ils jouent les matchs los partidos à Paris c'est un club très connu avec des joueurs connus dans le dans le monde entier comme Messi Neymar voilà euh, voilà euh, Mbappé aussi euh, alors moi j'ai des questions pour vous euh, l'idée c'est que vous répondiez ou vous pouvez répondre euh, responder en, en français dans le chat il faut faire des phrases entières et quel est votre club de foot préféré si vous aimez le foot sinon quel sport aimez-vous ou quel est votre sportif préféré? pregunta. Il faut choisir une question et y répondre. Voilà. Euh, pour, pour vous aider, par appel d'Arles, préférer ses euh, favoritos. Et après, on dit sportif, déportiste. Et oui, faire des phrases entières. Euh, il faut faire des phrases entières à serre oration complète voilà est-ce que euh, Alejandra les, les, les gens ont répondu est-ce qu'ils sont intéressés euh, pardon, par le sport par le football ben là j'ai déjà, pas, pas une, déjà une, une réponse pour les clubs donc il parle beaucoup des clubs colombiens donc il y a une personne qui dit je préfère el cucuta deportivo L'équipe ah, des computeurs, okay. il y en a un qui préfère, je préfère América. Si oui, tu peux les voir dans les commentaires. Oui, tu les... peux le voir. Euh, les voir. Les euh, América des de Cali, c'est ça? Si je préfère América, América ah, oui. de Cali. Oui. Et oui, les autres, vous préférez quoi? Quelle est votre équipe préférée? <rire> Mais c'est bien, c'est très bien parce que ils s'y rendent en terrasse. Je préfère mm -hmm. el Cucuta Deportivo. Je préfère América. Ah, Diana, c'est uh, gracias por haber respondido. Ouais, en français, sería maravilloso. Euh, yo soy Incha de Caldas. Très bien. Et je préfère la sélection de Colombie. Ok, on très bien. Il y a des... Ok. Ah oui, et là, je vais répondre aux questions... Euh, combien de personnes habitent dans cette ville Diria euh, dans cette ville, euh, 50 000, 60 000, 60 000. Voilà. Et en lait, qu'est-ce que ça signifie Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Lo, lo, lo, lo euh, bah merci, merci d'avoir euh, répondu. Euh, maintenant, voilà, là, je, après le, le sport, euh, la musique, euh, je vais vous présenter un musicien euh, qui est né à Saint-Germain-en-Laye. Euh, C'est Saint-Germain-en-Laye et la ville de de Claude Debussy. Euh, voilà. Ouais. Et est-ce que vous connaissez Claude Debussy C'est un compositeur qui appartient au courant musical des romantiques. Des romantiques. C'est Claude Debussy. Est un compositeur français. Il est français. Né en 1862 à Saint-Germain-en-Laye est mort en 1918 à Paris. Voilà, donc, euh, quand on dit il est né, c'est nacio, il est mort, murio. Euh, et, ah oui, et le, en français, le, en, en el pasado, usamos mucho el pa, pa, pa, passé compuesto. On utilise beaucoup le passé composé et en espagnol le, le, le, plutôt le, le prétérite, oui, il y a aussi l'imperfecto. Euh, en français, le passé composé s'utilise beaucoup. Pour eso, est est très utile apprendre euh, les conjugaciones du verbo, euh, verbo être et avoir. Il faut apprendre par cœur les... Le, la conjugaison du verbe être et avoir ça, ça porte au présent de l'indicatif, euh, bien, bien évidemment. Ça, on l'a déjà vu ensemble. Et après, c'est dans les prochains cours, on va apprendre les passés composés. Ça, c'est le. Ah, super. Le thème ouais. Super, super. Euh, oui, c'est très utilisé, je, je, je trouve. Le passé composé. Euh, il est. Là, de Claude Debussy est l'un des compositeurs les plus influents de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Euh, « Siècle », c'est « siglo », il est considéré, voilà, vous avez vous, vous avez la, la traduction, euh, « compositeur », c'est « compositeur voilà. ». Et Debussy est... Considéré comme le fondateur et le principal représentant de l'impressionnisme musical. Euh, voici ses œuvres les plus connues. Sous euh, Mas Conocidas, Reconocidas. Réverie, euh, Clair de Lune, Prélude à l'après-midi d'un faune. Ça, c'est -ce mon œuvre favorite de Debussy. Prélude à l'après-midi d'un faune. C'est mon bras, euh, bras hum, préfé préféré d'un hein, Voilà. Euh, donc, est né et mort, le siècle est considéré compositeur, courant musical, euh, influent et œuvre les plus connues il y en a voilà. qui sont très fans de j'aime Claire Clair de ah oui connaissez-vous Debussy et quel est votre quel est votre style de musique préféré euh, voilà je pour information en, en France euh, Los Ravenes, euh, ils, ils écoutent les jeunes écoutent beaucoup de rap c'est le genre le plus populaire avec la pop en France pour les jeunes, oui. La musique classique, moi j'aime bien la musique classique, mais ce n'est pas très populaire en France. Il faut. Je, moi j'ai trouvé que c'était presque plus populaire en, en Colombie ou d'une certaine manière. Certaine... Voilà. Euh... Donc, tu peux répéter la question pour qu'il réponde. Donc ah oui, euh... pardon. Euh, quel est votre style de musique préféré? Es eso. Ou, connaissez-vous, connaissez connaissez-vous, connaissez-vous Debussy? Très important, faire des phrases entières. Euh, en el sentido que Seria maravilloso si ustedes, ustedes pourraient répondre comme no de esta forma, como decir solamente rock. À la veste, écrire euh, mon style de musique préféré et le rock, musique alianeira, euh, la cumbia, la, la musique classique. Voilà. Là, il y a euh, un, une euh, personne qui te répond. Edouard, il dit Je préfère la musique classique. Ah, et voilà. oui. merveilleux, merveilleux, oui. Euh, Préférer ses favoritos y euh, connaître ses connaissances. Bah ben oui, je préfère la musique romantique. Ah, bah, ben, il y a Hugo. Hugo aime beaucoup Claire de Lune. Hein ah. D'accord. Ah, c'est intéressant. Il y a, il y en a qui aiment, qui aiment le foot. Il y a Edouard, il aime le foot. Mais par contre, il sait, Clara, elle n'aime pas le foot. Bah, c'est, c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment bien, des gens qui n'aiment pas. C'est très bien. Euh, donc il, il y a ah aussi il y a Carlos qui aime beaucoup le Real Madrid. Il, il viendrait... Et pour la musique, Edouard il préfère la musique classique. Diana aime la musique romantique. D'accord. La salsa aussi. Ah Edouard est professeur de danse. Incroyable. Cool. Très bien parce qu'il y, y a une grande diversité dans les dans les dans les, dans les goûts, los gustos, il mm -hmm. euh, y, y a du boléro du, du, du latin jazz, de la musique classique, euh, romantique, ok, moi j'aime ai, beaucoup la musique, euh, oui classique, et la musique électronique, la musique électronique, et toi euh, Alexandra, qu'est-ce que tu aimes J'aime beaucoup euh, la salsa, j'adore la salsa, et euh, okay. j'aime bien j'aime bien le reggaeton pour euh, ah, j'aime bien cool. le reggaeton ouais. aussi. <rire> oui bah, c'est c'est en France aussi les les le, le, le en France le reggaeton mm. est est très écouté oui je trouve de plus en plus à la radio mm -hmm. de plus en plus c'est pour pas la faire la fête là il y en, en a qui tôt. disent non ils n'aiment pas le le reggaeton mais il oui. y en a, qui a de ballenato, il s'aime bien les ballenato. ballenato. Ah, j'aime bien. À ah, moi, en, en, en Colombie, mon style de musique préféré euh, colombien, c'était la musique, la musique, euh, la lianera. La lianera. Mm -hmm. J'ai adoré mm -hmm. c est, c est, parce que j'ai habité avec un en, à Bogota avec un joueur de musique euh, de, dianera, de lianera. il, faisait, il ah, faisait de l'art. Je... Euh, je ne sais plus, non, une espèce de, de guitare, mais je ne me rappelle plus. ok. Euh, attends, affiché, pardon. Euh, donc voilà, là c'est dans la musique classique, où mamos la musique classique, On a un style comme des, des, des musiques, les différents courants, différents différentes mouvements en la musique classique, euh, baroque, il y a Bach. Je ne sais pas si vous connaissez Bach. Bach, il appartient au baroque. Dans le classique, il y aura euh, Mozart. Mozart, il, il appartient à la période euh, classique. Romantique, il y a Chopin. Euh, moderne, plutôt euh, euh, Rachmaninoff par exemple. Et Debussy, il est, il est entre le romantique et le moderne. Entre les deux. Et du coup, je vais aussi vous parler toujours de Saint-Germain-en-Laye. Euh, Saint-Germain-en-Laye fait partie, ou c'est une ville qui fait partie du pays des impressionnistes, un mouvement artistique et en fait surtout pictural. De, un mouvement artistique de peinture. Euh, une, une, une, une peinture, c'est où on a Pinto, là, non, c'est ça. Euh, voilà, donc euh, tout, tous ces grands peintres ont habité à un moment de leur vie dans la banlieue ouest parisienne. Euh, c'est euh, Renoir Courbet, euh, Pierre Auguste Renoir, euh, Cour Gustave Courbet, Édouard Manet. Camille Pissarro, Claude Monet, Alfred Sisley. Ouais, les, les tableaux de ces peintres sont très jolis. Et je ne sais si vous savez ce Ça, c'est un, un exemple de, de peinture de, de, de Renoir. Et tout ça, c'est... Tout, tout, euh, toutes ces... ces je, vais les, je vais les montrer après. Disons, ces grands peintres en el pasado, euh, Bibieron, en Saint-Germain-en-Laye, à, à Château, Vaux et Maison, en tous euh, ces lieux. Pour il y a beaucoup mu de pintures euh, qui pintent euh, Saint-Germain-en-Laye ou cette ciudad de je ne sais pas si tu as compris, euh, Alexandra, c'est clair Oui, c'est très clair, c'est très clair. Je crois aussi, je vois dans les chats qu'ils disent qu'ils ils, ils, ils comprennent « pintura impressionnista ». Ah ben oui. non, ils connaissent Est-ce est que vous connaissez la peinture impressionniste Est-ce que vous connaissez voilà. euh, les gens dans les chats voilà. C'est une peinture qui n'est pas… Qui est très, il y a beaucoup de couleurs. I, I, I, muchas C'est euh, euh, assez, euh, comment dire, euh, c'est pas très réaliste entre, entre guillemets où il y a dans les, c est, c est pas des, ce ne sont pas de très, euh, comment dire, classique euh, droit. Au, mm -hmm. à, il y a un peu de fant, il y a un peu de fantaisie. des des Maria, des fantaisies. Hein. Et c'est très est, beau. Ça, es, es, es que, eh, es, es es et ça c'est Renoir. Et ça, c'est Renoir. Je crois que, et cette peinture, c'est qui la Grenouillère. C'est fameux. Et il dit, il dit, les week-ends derniers, je suis allé au musée des Claude Monet. Ah, mais où, où ça? Où ça? Edouard, tu es allé où au musée? Dans où des week allé Pissarro aussi. Oui, Pissarro, c'est très très joli. Sisley aussi, très joli. Ça, c'est à port marly je crois. C'est une ville voisine, ou, ou une ciudad vecina des, des, des Saint-Germain-Lay. Euh, et ça, c'est Monet. Claude Monet. Il dit à Paris. Il est allé au musée des Claude ah, Monet à Paris. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est à, à Paris. C'est pour ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres euh, musées cl Claude Monet ailleurs. Oui. <rire> Je ne sais pas. Ouais. Quel. Ah, j'ai fait. J'ai fait une, une erreur. Une erreur d'orthographe. Euh, quel est votre peintre euh, préféré ou... Et quels sont les grands peintres colombiens Desde des su punto de vista, por supuesto. Si vous pouvez, c'est maravilloso si vous pouvez faire des français intéressant. Voilà. Donc, quel est votre peintre préféré, préféré. Et, et quels sont les plus grands peintres Pardon. colombiens à votre avis Quels Paris? sont les plus grands peintres colombiens Oui, tout à fait. Il y a quelques personnes qui ont déjà répondu quelque chose. Donc, tu peux voir, ils sont échangés avec toi par euh, rapport à ça. Ok. Euh, oui, après, c'est vrai que… Il part de… Y a, Il y a, a quelqu'un qui m'invite, Carmen m'invite au festival Vallenato. Merci. Mais <rire> où est ce festival où, où est ce festival, Carmen J'aimerais bien, mais Gustave. Hein. Euh... Ah, mais sur la musique aussi, les gens répondent beaucoup. C'est merveilleux. Mm -hmm. euh... Ah oui, de Botero. D'accord. Oui, c'est vrai. Botero, c'est très, très joli. Tr -tr -tr très connu aussi. Très connu. Euh... D'accord, bah, très intéressant. Oui, Edouard, il est allé, le... c'est vrai. Le, au musée de Claude Monet. Très bien. Juste pour ton information, au musée, le musée, ça s'écrit euh, quand on dit je suis allé au musée, il y a un E en plus. Ah, qu quel passe Un E, ouais, Très bien. Hop. Euh, bah C'est bon, je pense que merci pour votre participation. Mmh. Je vais répondre aux questions. Euh, là, là à, à, dès deux semaines, il, mmh. il y a deux semaines, oui, j'ai porté un masque, euh, au masque parce que j'étais au travail. Voilà, il y avait des questions là-dessus. Euh... On va écouter une question de Raphaël. Raphaël. En France, il n'y a pas de famille politique. Il y a famille adoptive. Question. Les enfants adoptifs font partie de la belle famille. Bah, merci beaucoup, euh, Raphaël, pour, pour, cette, pour cette question. Tu parles euh, bien français, très, très, très bien français. Est-ce est que les enfants adoptifs font partie de la belle famille euh, Tout d'abord, euh, je n'ai pas compris le début. Euh, désolé, Raphaël, désolé, mais, mais je vais répondre tout de même. Un enfant qui a été adopté fait partie de la famille de la même manière qu'un enfant normal biologique. Euh, C'est par la que l'on s'épanche après. Je vais vous le texte, la lettre de de ce que je dis, pour que que vous puissiez entendre et, et, et suivre, mais comment entendre, mais bien. <rire> voilà. euh, et oui, du coup. Euh, un enfant qui a été adopté fait partie de la famille de la même manière qu'un enfant normal. Un enfant biologique, voilà. Je crie un peu. Et un enfant en espagnol ou niño, adopté, adoptado, et faire partie de, euh, c'est vous à, vous à, vous à, vous à faire partie de, égal uh, format, uh, parté c'est une expression utile. Voilà. Et voilà. Dernière que, que, que, question. Ou une question, oui, très intéressante. Euh, ah, okay. Vamos a escucharla. De Edouard. Merci, Edouard, pour la question. Salut Arthur. Je m'appelle Edouard. J'aimerais poser une question. Quelle était le stéréotype des Colombiens que vous pourrez confirmer? Merci pour la réponse. Euh, bah, merci beaucoup, Edouard, pour la, la question. Quoi, euh, si tu peux euh, le, le mettre un grand écran? Parce ah que oui, plus petit pardon, on, on ne voit pas. Oui, pardon. Oui. Yo, yo. yo. Es una pregunta muy, muy interesante y la respuesta, por supuesto, uh, podemos hablar de este tema durante horas. Ah, ¿sabes? ¿tu peux ver un clic? Oui, no. Ah, sí, gracias, gracias, Alexandra. Gracias. Y para que lo sepas, Edouard, on dit uh, poser una pregunta. Poser una pregunta y, voilà, si no, la prononciation, très bien. Oui, c'est une très bonne question. Euh, voilà, bon, je vais être honnête, voy a honnête, desde un punto de vista. Euh, todavía hay, euh, il, il y a toujours des stéréotypes sur les Colombiens en France et dans le monde. Euh, pourquoi je dis ça C'est quand, quand moi, par exemple, quand moi je suis allé en, vivre plus d'un an en Colombie, et, euh, par exemple, mon père, il ne voulait pas que j'y aille. Euh, il, il J'avais aussi... Euh, J'ai beaucoup de personnes qui me faisaient beaucoup de blagues sur, le, sur, euh, sur la drogue. Sur la drogue sur, sur la, ouais, ouais. Bon. Il y a un fort stéréotype lié à la drogue et aux narcotrafiquants. De une partie. Il y a une partie qui est comme ça, après il y a une autre partie qui est très jolie, très positive. Euh, donc, il y a un fort stéréotype lié à aux narcotrafiquants et je trouve que des séries Netflix comme Narcos qui glorifient d'une certaine manière des, des, des Lad aussi elles glorifient les narcotrafiquants euh, et ces séries, ces séries, ces séries, ces séries hein, ont favorisé la diffusion de ces stéréotypes Yo eso, okay. pour, pour beaucoup de gens par un No, no la mayoría de la gente la mayoría de la gente mira la televisión, las series, las películas de Netflix pues no co conocen Colombia pues si, usted, si una persona conoce Colombia solamente con, con, con la serie Narcos, no sé si ustedes conocen Narcos pues eh, esta persona tendría una imagen de, un poco rara de, de, o falsa del país, creo me um, il y a la, la Colombie euh, renvoie, je trouve, hein, c'est il y a une partie quand même euh, narcotrafiquant inégalité et il y a une partie euh, très positive qui renvoie à la, à la bonne humeur, bonne humeur, au, au, au, à de, la nature de, de beaux paysages, à l'Amazonie, à la musique euh, joyeuse. Et non, c'est un pays très connu pour pour pour la pour la danse. La Samsa, je, je dirais. La Samsa. Et également, c'est un pays pour ré, être réputé pour avoir de, de très jolies femmes. C'est très réputé. Et voilà. Mais il y, a, il y a beaucoup de touristes, je trouve que les... Il y a beaucoup de touristes français qui vont en Colombie. Quand même. Bon, je trouve qu'il y en a... Je ne sais pas si Alexandra, tu, tu as connaissance de, de, de, de, des chiffres, mais je, je pense que... En termes de, de, en termes de chiffres, les Français doivent être peut-être les plus nombreux à aller en Colombie. Non. Avec les Allemands, peut-être. J'essaie que ça continue d'augmenter. C'est des On doit bientôt finir. Donc, si tu peux. Ah, pardon. Je me dépasse, je me ah, oui. <rire> oui. Pardon. Et si, si non, je parlais de la série Netflix parce que je me souviens que je parlais pas beaucoup avec la gente. No et ouais. Ils me disaient que les Colombiens ne les ont pas La série Netflix, Mais il y a aussi certains, il y a certains Colombiens comme des joueurs de foot, des chanteuses, des écrivains, des cyclistes. Ils ont donné une nouvelle, une euh, nouvelle image très positive de la Colombie. Comme nairo quintana shakira gabriel garcia Marquez. Voilà. Donc des, des, voilà. des retours positifs des retours très positifs. oui très, oui ils ont euh, surtout le, le cyclisme je trouve que c'est un beau sport avec de belles valeurs et voilà et hum, ah oui et si vous êtes intéressé je pourrais présenter la prochaine fois la bretagne c'est une région de france voilà et aussi, je vais euh, animer un atelier vendredi, euh, pas celui-là, mais celui, euh, celui d'après, le vendredi 20, 22, le 22 octobre, ah, ou, oui. Oui, je crois, une taillère. Euh, et on va travailler, le, on, va, on va parler euh, d'achat dans des magasins. Ben, moi, ça va euh, pratiquer euh, la langue, il se pourrait tout... Et le contexte des, des compras, ira Super, super. Arthur, merci beaucoup pour, le, pour la présentation. Tout le monde t'a dit merci sur le, les commentaires. Ils, ils ah sont bah, merci. Merci à vous. vous. Je, je, suis, je suis, je suis, et j'étais ravi que vous répondiez euh, aux questions. Et voilà, bah, merci, euh, merci pour la participation. Et voilà. Ok, bah donc on se retrouve le mardi prochain. Euh, Arthur, il va venir dans les prochaines semaines pour animer des nouveaux ateliers euh, pour parler avec vous. Et aussi, on va lancer bientôt le, le petit examen qui va vous permettre d'accéder à l'atelier de vendredi prochain. Donc, merci beaucoup et bah, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir, au revoir.